En train de de ta... Ouais, justement, justement, j'étais en train de vous dire ça. En fait, quand vous m'avez dit, ouais, euh, on a l'enchant, bah, je m'étais déjà fait une table, du coup j'en ai une si vous voulez. Ah, Pierre... ah pose, pose, pose, oh, pose, pose. Il nous sauve la vie. Oh, là, là. Vu que Pierre Carré Il y a un d'entre nous qui est top en plus, tu vois. Ouais, chère, c'est Pierre Comment Comment Attends, mais moi je suis <rire> à donne... je... si tu veux. Mais je rigole, rigole, je rigole. Rien, rigole. En fait, Pierre Carré, c'est pas, pas le mec qui chantait tout à l'heure Si, si. <rire> ah le bâtard. le Mais il chantait quoi En fait, depuis tout à l'heure, on ah, chante. Aux Champs-Élysées, section d'assaut. C'est pour ça barré. Ah c'est un bâtard, tu sais quoi, je vais aller chercher, le mec Non. Oh non, c'est triste. Déjà. Passé, passé du fer. J'ai gagné 14 fer. je passe. Je passe. C'est lui, c'est lui, c'est Raskit, c'est Raskit, c'est Raskit. c'est Raskit. C'est c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, tête de mer, c'est pas moi. J'ai récupéré son lit fer, Raskit. Non, ça, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Regardez, regardez, regardez. Il a essayé de mettre l'enchant Oh <rire> Et l'enchant Et ah, ah, elle l'a cassé oui. L'enclume, oui. elle l'a cassé Joey oui. C'est oui. la meilleure celle C'est la meilleure celle-là Attendez Et cette le qui l'a a en plus Attends, attends, attendez, il y avait l'entrime là, il y avait te mettre l'ardif, c'est pas possible. Enfoiré mec, enfoiré.